5 tirs, 5 sur cible avec le Beretta C4 Storm, hyper précis. Vraiment très très bonne arme, très sympa à utiliser. On est sur du 9 mm. Donc on tire toujours en 9 mm et donc là on est avec le chargeur, donc on fait 5 cartouches parce que c'est tranquille avec ce magnifique Beretta. Ah, ok. Donc voilà, donc là on a les tirs du début. On a un tir de tout à l'heure. Et à l'instant, dans le bras, dans le ventre, oh, je lui ai déchiré les, les abdomens. Niveau cœur et poitrine, franchement je suis pas mal. Ah, je kiffe bien. Prochain coup, je vais viser la main et le bras, histoire de voir ce que ça peut donner. Mais c'est trop bien à utiliser. C'est hyper précis. Je kiffe trop. Bon, et bah finalement on est sur du tir à 25 mètres. Donc on va essayer de dégommer le zombie. Comme ça on est encore plus proche de la réalité. Voilà. Et avec les lunettes Bon bah allez on continue à tirer avec le Beretta, super précis j'adore on va dégommer un nouveau zombie parce que bah, le premier, il est mort en fait, donc euh, voilà quoi, il y a besoin. Allez, regardons voir ce que ça donne. Donc là, on est sur une petite cartouche à 25 mètres. Voilà, on va un peu. Oh, je lui ai mis un beau headshot. Oh, Putain, là, non, je n'ai pas touché. Et là, on n'est pas droit. Donc j'en ai une, deux... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc une plein cœur, une plein tête, une qui frôle la boue, donc ça compte pas, les cheveux pareil. Putain là-bas, je suis pas loin quand même. J'en ai une carrément bien au-dessus. Et j'en ai une qui est dans les côtes. Enfin, on va passer un plutôt. Et une quasiment plein cœur. Regardez à gauche, le cœur doit être juste par là. Et devant le bras également. C'est pas mal. Bon, petit point et choc quand C'est magnifique. Je... Bon allez. Bah franchement, pour conclure, c'est une super arme. Je vois pas tellement ce que je pourrais dire de plus que c'est vraiment une arme hyper précise. Vraiment super cool. Donc le Beretta C4 Storm. Comme vous voyez. Vraiment euh, la longueur canon en haut. J'ai adoré. Magnifique. En plus, on a buté deux zombies. Alors franchement, c'est super. Je vous laisse deux vidéos là. Si vous voulez vous abonner, cliquez au milieu. Et puis voilà. Donc, ciao, ciao